nouvelle vidéo pour un petit tour de serre nous sommes le 18 juin donc je voulais vous montrer un petit peu l'état de mes pieds de tomate dans la serre donc comme vous voyez en fait certains sont vraiment très grands les plus grands doivent faire 1m 60 entre 60 et 70 je dirais Donc, ils n'ont pas tous la même taille hein. On est certains, comme celui-ci, donc euh, subarctic plenty que j'ai mis en remplacement d'un pied qui avait, dont les racines avaient été mangées, visiblement. Euh, J'en ai deux autres aussi. Donc euh, bon, je ne sais pas pourquoi. Ceux-là, en fait, je les ai mis en même temps, euh, en même temps que les autres, et ils ont moins grandi que les autres. Donc, euh, alors les variétés qui, qui ont moins grandi. Voilà, par exemple, vous avez euh, la Biganbo. Bon, je ne sais pas pourquoi. Celle-ci aussi, euh, je passerai tout à l'heure, je passerai après pour vous montrer l'autre, la, la plus petite, c'est la deuxième plus petite. Donc euh, voilà, un petit point aussi sur les melons, là j'ai le melons euh, noir des carnes, euh, entre deux pieds de bourrache, avec euh, un pied de tomate. Donc là, ce sont des pieds de tomates que j'ai mis euh, dans un second temps, euh, pour euh, compléter en fait euh, la serre comme elle était relativement vide, et qu'il me restait pas mal de, de plants de tomates, donc euh, je les ai mis là, et donc euh, j'ai placé euh, mes plants de tomates après les seins de glace. Donc euh, voilà, ici j'ai mon, mon pied de vigne, qui bizarrement pousse beaucoup moins bien qu'à qu l'extérieur. Je, je pensais que ça serait le contraire, mais visiblement non. Là j'ai un pied de maïs popcorn donc là il va falloir que je m'occupe de mes de mes plants de tomates là parce que euh, je, je vais euh, devoir euh, couper un peu le, les, les feuilles du bas. Là ici, j'ai au milieu, euh, j'ai euh, un autre pied de melon boule d'or. Donc comme vous voyez, ils sont pas vraiment très grands hein, par rapport à, à d'autres amis potagistes. Les miens sont vraiment petits à part le, le premier là, le melon noir des carmes. Euh, boule d'or euh, petit, et euh, ici j'avais un, un melon d'Arménie, bon là je sais pas ce qui lui arrive, là on a... pourtant j'ai arrosé, mais on a l'impression qu'il qu est en train de se dessécher complètement, donc euh, je sais pas s'il se fait bouffer par les racines, je sais pas du tout. Donc, ici, un autre melon d'Arménie, donc celui-ci est petit, mais il a l'air en meilleure forme, voilà donc encore de la bourrache, du maïs, des pieds de tomates ouais, qui sont en fleurs pour certains. Ici, donc j'ai encore un melon noir des carnes. Apparemment c'est celui qui pousse le mieux. Donc euh, bon, euh, j'en je tiendrai compte pour l'année prochaine. Voilà donc euh, là-bas, l'autre melon qui est pas mal aussi. C'est un melon vieille France. Donc, euh, voilà et donc euh, dans les petits euh, les petits pieds de tomates ici euh, qu'est ce qu'on a on a la Dutchman la Jantard alors bon, c'est peut-être la variété hein, qui euh, peut-être la variété qui est plus petite je ne sais pas du tout La Blue Beauty, la Blue Beauty qui était d'ailleurs le premier plant de tomate à germer en janvier. Et les tomates Mark Globe. Donc je ne sais pas pourquoi les plants sont plus petits, mais c'est sans doute lié à la variété. Quoique celui-ci, en plus d'être petit, il n'a pas l'air d'être très costaud. Bon, aucune idée. Toujours est-il qu'on a quand même quelques plants qui sont vraiment très beaux. Celui-ci, par exemple, voilà donc celui-là, euh, c'est le plus grand de tous. Et je vais regarder ce que c'est donc, Hans Ruby German Green. Alors, je sais plus du tout ce que c'est comme type de tomate. Donc, bon, voilà, c'est un des plus beaux plans. Hein. Euh, elle va bientôt me dépasser. Hein. Je suis 1m77. Donc euh, je pense qu'on doit être à 1m65, 1m70. Donc euh, voilà, donc, euh, bah, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, euh, mettez un petit pouce en l'air. Euh, partagez la vidéo euh, éventuellement. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt